Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons évoquer la famine ou live lock en anglais. Alors, c'est plus difficile d'appréhender la famine que l'interblocage, et la famine, c'est quelque chose qui peut être issu du traitement des interblocages. En gros, d'une manière générale, la famine, c'est une coalition d'événements qui implique des processus et des threads pour bloquer l'exécution d'un processus ou thread. En gros, vous allez avoir des fils d'exécution qui vont entre guillemets se coaliser. Ça peut être le hasard et il va se passer qu'il ben, y a un autre des fils d'exécution qui ne va pas progresser à cause de ça. Alors ça, c'est un peu problématique parce qu'il s'agit d'un blocage actif. Autant l'interblocage, on réalise que tout le monde a cessé de s'exécuter et on peut s'en rendre compte, autant la famine et eh bien en fait c'est un peu comme s'il y avait un des process ou une des threads qui pédalait dans la semoule sans progresser et donc c'est assez difficile à détecter et il faut vraiment mieux l'empêcher. Alors je vais vous donner un exemple en m'inspirant du problème de l'interblocage. Je vous ai expliqué dans une séquence précédente que lorsqu'on avait un interblocage c'est qu'on fermait par exemple un cycle dans le graphe de dépendance on avait les algorithmes qui détectaient cela et que la manière de procéder c'est ce qui est utilisé dans les bases de données transactionnelles qui traitent des événements en concurrence Eh bien ce qu'on fait c'est qu'on est dans une situation où grâce à un mécanisme de transaction on peut tuer euh, la transaction qui provoque l'interblocage et qui s'exécute sur une thread indépendante ou sur un processus indépendant et euh, on la reprend. Donc imaginez que là ici j'ai le processus G qui est impliqué dans un interblocage. Pourquoi Parce que c'est lui qui dans mon scénario eh bien, a provoqué la création de l'arc que vous voyez là et par conséquent la fermeture du cycle. Donc je tue ce processus là et je le relance. Et puis euh, les choses évoluent, euh, on a euh, nouveau système systèmes et là, le nouveau processus qui apparaît, il n'a vraiment pas de bol Paf Il crée cet arc-là qui génère une dépendance entre f, qui crée le cycle correspondant et comme c'est lui qui l'a fait, bah, allez et je te tue, et je redémarre donc je relance la transaction là aussi d'autres euh, processus apparaissent d'autres transactions apparaissent et puis oh zut pas de chance une nouvelle séquence bloquante avec un interblocage et euh, ici eh bien euh, il est tué etc etc alors en fait euh, ça peut arriver de manière arbitrairement longue et du coup ça veut dire que ce processus G où cette transaction, enfin ce fil d'exécution ne va pas progresser alors que les autres progressent. On pourrait penser qu'il s'agit d'un problème extrêmement abstrait, extrêmement théorique, mais en fait pas du tout. J'ai déjà évoqué le cas des bases de données quand on a parlé de l'interblocage et même dans cette séquence. Eh bien en fait, euh, lorsqu'on détecte un interblocage dans les bases de données, ben, on tue une des transactions impliquées dans l'interblocage. Vous vous verrez que je dis pas celle qu'il provoque mais une et on va revenir tout de suite euh, vous allez comprendre pourquoi et puis euh, également dans les systèmes répartis et en particulier dès qu'il y a euh des communications par message, eh bien on est confronté au problème. Si on descend très bas au niveau du réseau, eh bien on en est à introduire de l'aléatoire dans les systèmes de réémission quand vous avez un paquet qui est émis euh, sur le réseau au niveau Ethernet. Euh, ce paquet peut rentrer en collision et vous imaginez bien que si vous le réémettez immédiatement, eh bien en fait vous pouvez avoir des séquences comme ça, perpétuelles où il se passe quelque chose et à chaque fois que vous réémettez des paquets, vous avez des collisions. Donc pour éviter ça par exemple ben la stratégie c'est de générer de l'aléatoire. Quand on a des problèmes de collision ou des systèmes de répétition de panne ou d'erreurs réseau au niveau algorithmique, donc pas au niveau de la couche, des couches basses mais au niveau applicatif, eh bien on a également des cas de figure où on est amené à trouver des solutions pour éviter justement ces phénomènes répétitifs qui vont nous amener à des situations de famine. Donc ce n'est absolument pas un problème abstrait, c'est un problème extrêmement concret et il est important que vous soyez capable de savoir euh, les corriger. Alors comment on règle le problème Eh bien je vous ai dit que la solution quand on détectait l'interblocage c'était par exemple de détruire celui qui provoque le problème mais euh, l'idée c'est de flinguer le plus jeune voilà, place aux vieux. Alors pourquoi Parce que euh, le plus jeune ne peut pas être indéfiniment le plus jeune impliqué dans un cycle qui correspond à l'interblocage. Pourquoi Parce que si c'est lui qu'on tue les autres vont mécaniquement vieillir, et si lui, il est réimpliqué, même plusieurs fois, les autres qui sont impliqués, en imaginant que c'est les mêmes, ne peuvent que progresser, et à un moment donné, ils vont terminer leur exécution. On a une progression qui est monotone de l'exécution de l'ensemble du système. Et donc, à un moment donné, il va se retrouver, il ne peut plus être indéfiniment le plus jeune à provoquer l'interblocage. Et à ce moment-là, c'est un autre qui va prendre, et du coup, lui, va pouvoir terminer son exécution. D'une manière générale, euh, la façon de résoudre ce problème, c'est s'intéresser à la monotonie dans la progression d'un système. Il ne faut pas que le système, un de ses composants, soit amené à revenir en arrière ou, s'il doit revenir en arrière, que vous puissiez garantir qu'il ne le fasse qu'un nombre fini de fois. Et c'est ça qui va garantir la monotonie de la progression, pas d'une thread, parce qu'effectivement elle peut revenir, mais de la progression globale du système.